Attention, canicule. Il fait très chaud. La température ne descend pas ou très peu la nuit. Cela dure trois jours ou plus. Des risques existent pour votre santé. Le coup de chaleur et la déshydratation dont les signaux d'alerte sont crampes, fièvre supérieure à 38 degrés, fatigue inhabituelle, maux de tête, vertige nausées, propos incohérents. Pour vous protéger, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau. Mouillez votre corps plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation. Mangez en quantité suffisante. Fermez les volets le jour. Passez du temps dans un endroit frais. Évitez les efforts physiques. Ne buvez pas d'alcool. Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches. Vous êtes particulièrement concerné si vous êtes enceinte, vous avez un bébé, vous êtes une personne âgée.